Hop, donc voilà, donc partie 2, on a une, une coupure indépendante de notre volonté. Voilà, donc l'émission sera pour le moment en deux parties. Donc Ça je vais on reprendre... Fait quand même avec nos moyens de voir. Oui, on fait les, les émissions grâce euh, carrément au téléphone portable et, et à l'abonnement de notre ami Marc Gadi, euh, sans, sans lequel on n'aurait pas les moyens techniques même de faire cette émission. Donc, quelle stratégie adopter pour échapper à nos seigneurs, ceux qui veulent... Ceux qui veulent décapiter Ali, ceux qui ont décapité Amjad, quand même, le 11 juillet 2017, c'est-à-dire moins de deux mois après l'élection du dernier président de la Ve République, là le petit cron, la, la petite frappe, la, la criminelle crapule, le parasite élyséen, et eh bien euh, Amjad était décapité et son corps ensuite était crucifié en public jusqu'à pourrissement des chairs, Voilà par, ses, par euh, son ami euh, et la justice de son ami euh, euh, Mohamed Salman al-Saoud. Donc, comment échapper à, à, à, à nos seigneurs Voilà ou l'interrogation. Alors, une politique laïque d'insubordination non-violente active, interpopulaire, interespèce et interplanétaire, sur la base commune du respect de la vie. La base commune du respect de la vie, ça veut dire que tout travail qui travaille à détruire la vie n'est pas un travail. Moi, si je travaille dans une usine de pesticides à fabriquer du glyphosate qui nous est réimposé et où on est en train de nous expliquer que de toute manière, du glyphosate on va encore en bouffer pendant pas mal d'années, parce que les investissements dans l'agrochimie, il faut qu'ils amortissent. Hein, et donc, mange ton poison, finis ton assiette, et bien ça, c'est totalement inacceptable. Parce qu'on avoue le crime, hein, on dit nous, on vous assassine, mais tu peux rien faire. Tu fermes ta gueule. Hein Et puis, il y a quoi Il y a des blaireaux qui vont aller voter le 26 mai 2019 pour une Union européenne qui nous impose le glyphosate Moi, je dis non. Donc, laissez naître localement les bases de monde post-industriel. Laissez naître localement les bases de monde post-industriel. Laissez naître. Et eux, ils tuent. Eux, ils tuent. Ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, ça a été annoncé par Jacques Attali, qui pour moi est, est le plus grand antisémite de France et de Navarre, où il a expliqué qu'on allait casser la gueule à tous ces gens qui voulaient faire naître un monde de solidarité et un monde post-industriel. Et donc non, le monde militaro-industriel ne se laissera pas faire et tuera et mutilera tous les gens qui s'opposeront à ces exactions. Donc ces criminels le disent carrément. C'est-à-dire que. toujours. Exactement. Et ils ont la constitution avec eux. Donc voilà. Donc euh, tenez-vous -le, le pour dit. Euh, euh, S'ils vous mutilent, c'est qu'ils ont bien raison et que c'est bien fait pour votre gueule. Donc, laissez sénates localement les bases de monde post-industriel ou priorité collective gracieuse de toutes les découvertes scientifiques, techniques, intellectuelles et artistiques, propriété d'usage et autogestion collective mutualisée de tous les outils et les lieux de travail propriété individuelle de l'usage du lieu de résidence et de ses dépendances vivrières, soit des principes constitutifs, voire constitutionnels. Donc, il faut adopter un droit fractal au sein duquel la résilience de la vie prime sur l'économie. Comité économique et social, voilà ce qui a été substitué au CHSCT. Eh bien, le mot sanitaire, je ne le vois pas. Donc notre santé... Passe derrière l'économique. Donc c'est nos vies. C'est ça. C'est-à-dire les emplois, ça veut dire que le type qui fabrique des bombes, il fait, il fait, du, il fait du PIB. Donc c'est un, un bon travailleur, euh, au sens macronien et mélenchonien du terme, hein, et, même, et même au, au, au sens lepénien du terme. Ce, ce sont de, de, de bons Français qui font du PIB. Hein. Et donc c est, c est, ces gens-là, on n'a on pas à leur dire ce que vous faites est nuisible, détestable, abominable, et on n'a pas à travailler. Moi, je peux traverser la rue et m'engager dans la police et m'inscrire au syndicat Alliance. Je peux traverser, traverser la rue et m'engager dans, dans, dans l'armée. Demain, je peux mettre des coups de matraque et, et tirer aux lanceurs de balles de défense dans le, dans, dans le visage d'hommes ou de femmes euh, euh, qui manifestent non armés. Pour, pour pouvoir les, les mutiler euh, et voir pourquoi pas les tuer ou tirer une grenade et puis il y a une pauvre grand-mère à Marseille qui ouvre sa fenêtre et qui se la prend dans la gueule mais comme dira Monsieur Emmanuel Macron c'est pas la faute de, de, de la police, ça. Cette pauvre femme, elle avait qu'à garder ses volets fermés et rester chez, et, et rester chez elle. Voilà. Donc, si, si vivre en démocratie, en liberté, c'est vivre euh, enfermé chez soi, comme dans un couvre-feu, c'est fermer sa bouche quand on veut simplement essayer de défendre euh, les droits humains les plus élémentaires, et si les gens qui nous proposent ça nous disent qu'il s'agit là d'une démocratie. Eh bien, je crois qu'on doit très sérieusement... Fermer notre gueule. Non, très sérieusement, ne plus jamais collaborer à apporter nos voix et à déléguer du pouvoir à ce genre de personnes. Je n'aime pas tellement ce mot-là. Donc... Ça me fait penser à un point histoire que je n'aime pas tellement. Donc, les, les itérations locales de ces lois fractales structureront globalement et législativement des sociétés humaines intégralement autogérées. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que... Il y en a marre des, des lois qui viennent d'en haut, de petits groupes, tu sais, des, des comités, des, des réservoirs de penseurs, un petit peu, tu vois, des, des, euh, des Jacques Attali, euh, des Dominique Strauss-Kahn, enfin, c est, c est, ces gens-là, ils pondent leurs trucs. Alors, dans les questions, il y a marqué « on va rendre le vote obligatoire ». Donc, effectivement, le vote blanc, on oublie. Le vote blanc, c'est la démocratie, c'est un très, très grand danger. Par contre, le vote obligatoire, c'est une excellente idée, Monsieur Emmanuel Macron. Rendez le vote obligatoire et mettez à peu près l'amende aux, aux alentours entre 200 et 400 euros pour la personne qui n'ira pas voter. Et vous allez régler le problème de, de l'abstention. Et en plus, avec ça, vous allez pouvoir entretenir votre, votre avion privé et puis euh, les, et augmenter aussi les, les émoluments de la Première Dame, ses frais de représentation. Parce que quand même, c'est vrai qu'on ne peut pas venir deux fois habillé de la même manière quand on est reçu, euh, je sais pas, par Vladimir Poutine ou, ou, ou quand on va euh, parler de démocratie euh, en Égypte cette grande démocratie parce que alors, les Égyptiens ils sont il y a eu un coup d'État démocratique par Al Sisi. C'est-à-dire les Égyptiens ils vivent dans une super démocratie. Et, et Macron, il va, le président de la République de la 5ème République française, il va en Égypte, puis de, de l'Égypte, il explique qu'il est inquiet. Il est inquiet par rapport aux conditions de détention d'Ali Mohamed Al-Nimer. Ah non, non, c'est de Carlos Ghosn. Alors, Carlos Ghosn, avec une SCI, une société civile immobilière, il semblerait qu'il ait détourné 71 millions d'euros de la comptabilité du groupe Nissan japonais. Je comprends que les Japonais, ça peut un petit peu les énerver, vu que le groupe Nissan... J'aurais dit agacé. Agacé, oui, on va dire agacé. Mais il ne faut pas oublier comment Carlos Ghosn est devenu grand patron de Nissan. Parce qu'aujourd'hui, Nissan produit beaucoup plus de voitures que Renault. et pèse plus que Renault. Eh bien, il est devenu grand patron parce que les gouvernements japonais donc, euh, qui sont des gouvernements euh, fascistes et d'extrême droite, hein, imposés par les États-Unis, eh bien, il ne faut pas que les gens oublient que pour se présenter une élection au Japon, il faut à peu près mettre 5 millions d'euros sur la table, et si tu n'es pas élu, euh, c'est l'État qui garde, qui garde l'argent. Donc, euh, pour se présenter une élection, il faut être carrément fortuné. Voilà. Donc, euh, c'est une plutocratie de fait. Donc, tu les avais 5 millions Non. non. Donc, et si tu les avais, tu les avais euh, non, non, non, parce plus... que je ne me présenterai jamais une élection, je suis anarchiste. Donc, non, Carlos Ghosn, ils l'ont appelé et il a licencié plus de 20 000 personnes du groupe Nissan. Plus de 20 000 personnes qu'il a, qu a foutues. Donc 20 000 familles qu'il a mises dans la galère au Japon. Et depuis, en moyenne, les travailleurs du groupe Nissan, ils, ils, ils travaillent 50 heures par semaine. 50 heures par semaine. Euh, il a imposé des. Comme à Renault. À Renault, le mais nombre de. Est loin de la journée de non, non, à, à, à Renault, les... il, y a, il y a eu des suicides d'ingénieurs. Eu... Et puis, il y a eu cette histoire, parce que le Carlos Ghosn, il a quand même viré euh, trois, trois, trois personnes de sa direction sous des accusations mensongères d'espionnage industriel. Et ce qui est étonnant, c'est que ce type. Euh, Bon, il a, il a fait payer par le groupe Renault des millions d'euros de dommages et intérêts aux personnes qu'il avait accusées à tort, mais lui-même, ça n'a strictement rien changé euh, à sa formidable carrière. Donc, quand on voit qu'un président de la République française s'inquiète des conditions de détention d'un salopard, d'une un, immonde crapule comme Carlos Ghosn, eh bien... Voilà, on comprend mieux euh, euh, qui considère comme un ami euh, Mohamed Salman al-Saoud. Donc ces gens-là sont de dangereux bandits, ils sont des mafieux. Okay. J'ai une annonce à faire qui nous oui. vient de Sophie Harpor. Oui. Avec, euh, dit bonsoir premièrement. Bonsoir Sophie. Et elle nous rappelle que le projet Montagne d'Or doit être voté le 7 février. Oui, mais le, de toute manière, le projet Montagne d'Or a été initié euh, en 2000 on Ne pas dire la suite du commentaire. Oui. Parce il est il, mais il a été de... initié de... par le mi ministre de l'économie et des finances de... du président François Hollande, et c'est un certain Emmanuel Macron. Voilà. Donc ce qu'il faut voir, c'est. C'est pas le même. Hein. Il faut pas parler du projet montagne d'or. Le président à l'époque, c'est pas, hein. pas le même. Non, c'est pas le même. Non, bien sûr. Donc <rire> il faut bien comprendre que c'est, ce sont des transnationales. Et que l'or qui est miné, parce que il, il, quand on mine par exemple du fer, on va faire de l'acier, et puis avec l'acier on fait des voitures, des trucs. Bon, moi je suis contre le monde de l'automobile, mais bon. Quand on mine de l'or, il n'y a qu'un tout petit pourcentage qui sert à l'industrie. Bêtement, il y a des gens qui pourraient croire que c'est pour l'électronique, les trucs. C'est faux. Plus de 90% de l'or qui est miné, c'est de l'or pour stocker de la valeur et pour faire des, pour faire des bijoux, des, des bracelets, des lingots. Voilà. Donc, donc c'est c'est une destruction de l'environnement et là, dans le projet Montagne d'Or, c'est mitoyen. Est on est dans une forêt primaire, c'est-à-dire une forêt qui n'a jamais été coupée par l'homme. C'est une forêt primaire qui contient de la flore et faune endémique, mitoyen d'une réserve naturelle. Et là, on va... Alors il y a le BRGM et des trucs, on fait une étude, on explique que de balancer du cyanure dans l'environnement voire bah, même pas mal même pas mal, ça va créer 24 millions de tonnes de boue cyanurée dans, dans une région euh, équatoriale où il pleut tous les jours et ça veut, ça veut, ça veut dire que les, que les bassins euh, de dé, on laisse décanter euh, ils, vont déborder, ils vont déborder et, et, et en débordant ben, ils, vont, ils vont polluer, euh, ils vont polluer, euh, ils vont polluer euh, la nature voilà donc ce qu'il qu faut voir, c'est que ces, ces projets, et au-delà, les, les forages ont commencé au large, au large de la Guyane, euh, les forages offshore pétroliers du groupe Total eux-mêmes ont commencé, donc de toute manière, euh, c'est comme cette Union européenne qui se fait appeler l'Europe, cette Union européenne se fera de grès ou de force contre la volonté des autochtones et des allochtones de Guyane. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que les populations euh, locales en Guyane, en ce qui concerne les populations autochtones, déjà, elles n'ont aucune reconnaissance. L'État français les considère comme des citoyens français. Et les populations euh, allochtones qui vivent euh, en Guyane, eh bien, je dirais, il y a ceux qui dépendent de la, de la base de Kourou voilà, et, et qui viennent, qui ont des bons salaires et, et qui sont un peu comme des expatriés. Et puis les autres euh, qui vivent euh, voilà, comme on vit en Guyane. Donc, le vrai problème, c'est qu'il va falloir reconnaître des droits entiers déjà au peuple premier euh, de Guyane et arrêter de détruire leur environnement, Vous arrêter de, de détruire les territoires sur lesquels ils vivent depuis des millénaires. C'est essentiel. Et sans ce respect-là, eh bien on risque d'arriver à des situations, euh, je dirais même pas insurrectionnelles ou de guerre civile, mais des situations de, de guerre pour la, pour la survie. Parce que une fois que l'eau et pollué par le cyanure, eh euh, il est plus possible de vivre de la chasse et de la pêche. Moi je sais que la base de Kourou, rien qu'avec les nuisances de bruit que font les décollages de fusées, et il faut bien voir qu'aujourd'hui maintenant, ça peut être aussi des fusées de la fédération mafieuse de Russie qui décollent, parce qu'il y a eu un accord avec le CNES, et eh bien à plus de 300 km autour de la base de Kourou, le gibier s'enfuit. Le gibier s'enfuit. C'est-à-dire que le gibier, il ne peut pas avoir euh, euh, entre 60 et 150 décibels euh, euh, te, tous les mois. C'est n'est pas possible. Pas à partir possible. de 80 dB, ça explose l'oreille. Alors voilà. 150, Alors, c'est même pas la peine, les, les je peux de... comprendre qu'ils aient très peur. Et les décollages de fusées créent d'autres pollutions, parce qu'il faut voir que les fusées à, à carburant-comburant solide, donc des boosters euh, au décollage, qui servent au décollage pour donner un un point, une force au décollage quand la fusée a tous ses étages, ce sont des éléments extrêmement polluants, que ces, ces réservoirs sont en fil de carbone, euh, résine époxy, euh, qu'ils retombent euh, dans, la, dans la forêt dière, donc ils polluent. Ils, ils polluent très, très durablement, au-delà du danger euh, qu'ils qu ils représentent, qu'ils représentent une pollution. Et il faut savoir aussi que la Guyane française est un des endroits du monde de reproduction de la tortue lutte qui est une, une des plus grosses tortues marines et que le forage offshore à 2500 mètres de fond que se prépare à mettre en place le groupe total est équivalent en dangerosité à celui de Deep Horizon qui a, qui a, qui a créé la catastrophe dans le golfe du Mexique avec disparition d'espèces endémiques voilà donc on est en train de mettre en place les catastrophes écologiques du futur et on, on nous parle de transition écologique. Alors pourquoi est-ce qu'on nous parle de transition écologique? Parce que on va pas parler de transition énergétique vu qu'avec le CEA il y en a pas. Le CEA continue les investissements dans le nucléaire et, comme je l'ai dit tout à l'heure, conditionne la fermeture du réacteur qui était promis d'être fermé, Fessenheim, en 2012, aux élections de 2012, souvenez-vous. Il y a des gens, ils ont voté pour Hollande parce qu'il y avait les salopards d'Europe Écologie Les Verts qui avaient dit « mais oui, quand Hollande est élu, Fessenheim est fermé ». Après, pendant le mandat de Hollande, on a dit, c'est sûr qu'avant la fin du mandat de Hollande, en 2017, Fessenheim est fermé. Maintenant que Macron est élu, on explique que, que Fessenheim sera fermé, mais à condition que le l'EPR euh, de Flamanville soit ouvert. Mais le l'EPR de Flamanville, eh bien, il va être ouvert avec des cuves de réacteurs qui ont des défauts de ségrégation carbone et qui ne correspondent pas au cahier des charges parce que l'Institut de, de, de Sûreté nucléaire a décidé de passer outre le cahier des charges techniques. Donc, on est en train de vouloir mettre en marche une nouvelle génération de réacteurs nucléaires qui en plus utilisent du, qui en plus utilisent du MOX, c'est-à-dire un combiné d'oxyde d'uranium et de plutonium extrêmement dangereux. C'est celui-là que contenait le réacteur numéro 3 de Fukushima. Et donc, on est en train de mettre en place... Une future catastrophe nucléaire, et on conditionne la fermeture d'un vieux réacteur qui, qui pourrait nous donner de même type que ceux de Fukushima, qui pourrait nous donner aussi une catastrophe nucléaire, mais une catastrophe nucléaire de telle ampleur, parce qu'il faut voir, il est frontalier. C'est-à-dire que plusieurs pays d'Europe morfleraient directement si les deux vieux réacteurs de Fessenheim euh, devenaient, comment dire, hors contrôle. Mais le nucléaire, c'est du hors contrôle permanent. En fonctionnement normal, une installation nucléaire rejette des gaz, des liquides et des produits solides radioactifs sous forme de, de particules. En fonctionnement normal. Mais les déchets, quand ils sont euh, enfermés, notamment dans les, dans les cylindres en cuivre, parce que le cuivre a une très bonne conduction thermique, il faut voir que tous ces déchets, ils continuent à être très chauds. Quand on décharge les assemblages euh, les, les assemblages de combustible, donc les fameux crayons, les fameuses barres de combustible dans les assemblages, on les sort sous l'eau, on les fait passer du réacteur dans la piscine de désactivation, et après on les charge dans ce qu'on appelle des châteaux. Et ces châteaux eux-mêmes ont des ailettes de refroidissement parce que à l'intérieur c'est à 300 degrés. Ils vont être stockés dans des hangars euh, juste avec un toit, sans parois, parce que pour que la chaleur puisse s'évacuer pendant des dizaines d'années, avant qu'on puisse conditionner les crayons et les mettre dans des récipients en cuivre qui sont fermés mais qui ont des soupapes parce que en produit de dégradation il y a notamment de l'hélium et si on mettait pas une soupape euh, sur, sur ces containers de une déchets tête, radioactifs en fait, et bien il exploserait et donc sans arrêt les déchets rejettent euh, des gaz euh, radioactifs de la même manière que les roches euh, naturelles euh, rejettent du radon, c'est pour ça qu'en Bretagne qui est un massif euh, avec euh, beaucoup de roches granitiques qui contiennent de l'uranium, bien, en se, en, en se dégradant de manière radioactive, il y a création de radon, et ce radon remonte et passe dans les caves et dans les habitations, et donc effectivement en Bretagne il faut aérer assez souvent, surtout si la maison elle-même est construite en granit parce que sinon on peut avoir accumulation de radon et en le respirant sur des décennies eh on va avoir des survenus de cancer euh, très élevés. Mais n'oublions pas, parce qu'au-delà euh, de l'amiante, au-delà des pesticides qui touchent les femmes enceintes et les enfants beaucoup plus que, que les autres personnes, de la même manière que les perturbateurs endocriniens, de la même manière que les radionuclides, n'oublions pas qu'il y a eu des études en France qui ont été faites 30 km autour de toutes les installations nucléaires, eh bien, il y a un taux de leucémie chez les enfants qui est supérieur. Donc on voit bien qu'on a les chiffres de l'aspect mortifère de ces installations, et pourtant aucun préfet et aucun gouvernement n'a pris de sanctions vis-à-vis -vis de cette filière criminelle qui est la filière nucléaire. Pourquoi Parce que si les éoliennes permettaient de fabriquer des armes de destruction massive, eh bien, on aurait des industriels, des éoliennes qui domineraient le marché de l'énergie. Tout ça, c'est parce que on veut conserver cet abominable arsenal thermonucléaire français qui ne peut pas être entretenu sans installation nucléaire. Parce qu'il faut voir qu'une bombe thermonucléaire, c'est une bomba, donc c'est une bombe atomique, mais qui va focaliser son énergie sur de l'hydrure de lithium pour déclencher une réaction de fusion nucléaire. Et c'est pour ça qu'on les appelle bombes thermonucléaires. Voilà. Et donc on augmente le pouvoir de destruction, donc le pouvoir abominable, en dispersant dans l'environnement des quantités de, de radionucléides. Et les radionucléides, tant qu'ils sont encapsulés dans les roches, comme c'est dans le granit, parce que quand on extrait euh, l'uranium, on broie les roches, il y a des concasseurs et à la fin on lui donne une granulométrie qui est à peu près celle du sable et on verse de l'acide pour chimiquement extraire l'oxyde d'uranium ce fameux yellow cake cette poudre jaune qui contient en majorité de ce qu'on appelle de l'uranium appauvri donc 238 mais pour extraire le 235 maintenant on utilise la filière gazeuse, donc avec un gaz extrêmement dangereux qui est le fluor, et on fabrique avec le yellow de l'hexafluorure d'uranium qui ensuite va passer dans des centrifugeuses à très haute vitesse pour séparer l'uranium 235 de l'uranium 238. Donc cette filière, de, depuis la mine jusqu'aux déchet est une filière qui va disperser dans l'environnement des poisons extrêmement dangereux et durables. Des poisons qui attaquent le génome. C'est-à-dire qu'il faut savoir que on est comme dans le cas de moines copistes à qui on mettrait un soir dans la soupe euh, un buvard de LSD. Et le lendemain, ben, les pauvres moines copistes sous LSD euh, eh ben, ils transformeraient pas mal de textes et d'enluminures mais deux jours plus tard tous les moines seraient normaux. Par contre, pendant des siècles les moines qui recopieraient les manuscrits qui auraient été faits pendant ces deux jours, et eh bien ils recopieraient toutes ces erreurs. Et eh bien le radionucléide, c'est ça. Le radionucléide, il, te, il va te modifier ton génome. Si ça se trouve, toi, toute ta vie, tu n'auras pas de cancer, tu n'auras pas de, de maladie, mais tu vas avoir des enfants. Et par crossing over, par recombinaison génétique, ton enfant, lui, va développer des maladies. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui, avant 20 ans, développe des cancers euh, ben, terminaux hein, qu'on qu qu ne peut pas traiter. Donc, les pesticides, euh, le nucléaire, l'amiante, parce qu'il faut voir que si la fabrication et la distribution des produits contenant de l'amiante est maintenant interdite en France, il y a des millions de tonnes d'amiante dans énormément de bâtiments, et qu'une fois qu'ils se dégradent avec le temps, et eh bien il libère des nanoparticules d'amiante, et ces nanoparticules il en faut très peu euh, qui respirées vont se loger dans les branches et peuvent déclencher un mésothélium qui s'il n'est pas soigné ou traité ou détecté à temps eh bien conduit inéluctablement euh, à une mort prématurée et extrêmement douloureuse voilà, donc on ne plaisante pas avec la santé des citoyens on ne plaisante pas avec euh, euh, la salubrité de l'environnement on ne peut pas, on ne peut pas. Donc, à un moment, c'est ce que disait François Partant. Si pour des raisons, même autres qu'économiques, il faut arrêter le nucléaire, eh bien, c'est qu'il le faut. Nous devons, de manière vitale, arrêter la filière nucléaire. Nous devons investir dans le désamiantage Parce qu'il en va de la santé, non seulement présente, mais future, de tous les, les, les résidents. Parce que, moi, je suis pour l'abandon des États-nations. « Je suis français, j'y suis né, mes parents étaient français, ben voilà, c'est comme ça. » Mais moi, quand un type fuit, euh, par exemple, j'imagine un Yémélite. Il a fait bombarder sa maison, sa, fa sa femme, ses enfants ont été tués, ses grands-parents. Il arrive ici, il n'a plus rien euh, que son désespoir comme bagage. « Qu'est-ce que je vais le foutre dehors ?» les, les, La majorité des réfugiés qui viennent ici, on est responsable du fait qu'ils fuient leur pays. Parce qu'ils les fuient pour fuir la guerre ou pour fuir l'économie en Afrique. Les producteurs de tomates, ils, ils, ils, ils ne peuvent plus euh, ils, ils peuvent plus vivre. Parce que la Chine produit des concentrés de tomates qui sont à tellement bas prix. Que, ben un Africain, il va chez le commerçant, il achète euh, la boîte de concentré de tomates. Et en plus, comme ils n'ont pas des lois sanitaires et sociales comme en Europe, eh bien, il y a des intermédiaires qui rajoutent des produits pour faire du poids qui sont dangereux pour la santé. Donc, non seulement l'Africain s'empoisonne avec des concentrés de tomates, mais en plus, la, la, les productions vivrières locales disparaissent. Et c'est pour ça que je parlais de loi fractales. Par exemple, on peut dire il faut arrêter de transporter les bananes par bateau. Il faut, il faut arrêter de manger des, des ananas. Si tu veux manger ananas, tu vas au Costa Rica, hein, tu vas y passer un mois et puis là, tu vas manger des très bons ananas. Il n'y a pas de problème. Pareil pour les oranges. Hein. Tu, tu, vas, tu vas en Afrique du Nord, tu, tu vas au Maroc, tu vas manger des très bonnes oranges. Il faut arrêter le, le, tout ce qui est euh, produit de bouche. On doit manger la production locale. On doit faire en sorte que les enfants dès les plus jeunes classes soient initiés à la permaculture. Aujourd'hui on a des enfants qui sont capables de reconnaître des milliers de logotypes. Et ils ne savent même plus. Euh, tu leur montes un oiseau, ils ne savent pas si c'est un merle, si c'est une pie, euh, euh, si c'est une mésange, euh, si c'est un rouge-gorge. C'est un, un oiseau, c'est un oiseau. Tu leur montes un arbre, c'est un arbre. Euh, il, nous euh, il nous reste que quelques minutes, mais. Je peux faire une Bien ah, sûr. Moi, leur ou plus J'ai appris il y a quelques mois, en fait, je me présente, donc Marc, euh, je suis souvent derrière la caméra, justement, pour mon, le côté technique, mais de temps en temps, j'interviens, et là, j'ai un message de tristesse à partager à, à, avec vous, c'est que j'ai appris récemment que le monde du travail, donc mon employeur, hein, je ne vais pas vous le citer, mais je travaille dans le ferroviaire a trouvé euh, normal de licencier un de mes collègues euh, aujourd'hui parce qu'il est malade. Il est malade pourquoi Parce qu'il est atteint du cancer. Il est entré récemment en chimiothérapie et on a rompu son contrat. Pourquoi Parce qu'il est absent pendant trois mois. Il s'appelle comment D'une maladie grave. Euh, il s'appelle Wassim. Wassim, donc voilà. Wassim, malade d'un cancer va être licencié Il est déjà licencié, il est, déjà il est en chimio et il est déjà licencié. Est-ce qu'il y a une pétition Son contrat a été rompu. Est-ce qu'il y a une pétition euh, on, peut, on peut en monter une. Eh bien, on va, on va en monter une parce que c'est réellement scandaleux. C'est un fait. Alors, effectivement, on le voit bien. Avant, avant de, de rendre l'antenne, bah, moi je pense à, à, à Virginie, J'espère d'ailleurs qu'un jour, soit elle viendra là, soit on ira chez elle pour faire une émission spéciale sur l'amiante, parce qu'actuellement, il se passe énormément de choses. Virginie avec le plus grand des plaisirs, Voilà, il se passe énormément de choses. Je pense à Anita Ebomoni, je pense à Philippe Billard, tous les gens qui, qui, qui se battent depuis des décennies euh, contre les travailleurs qui sont exposés à, à des risques vitaux. C'est-à-dire, on ne peut même pas parler de conditions de travail. C'est des, des conditions de, de survie. Juste pour la petite histoire, il a 32 ans, il vient juste de se marier. Voilà, voilà donc euh, le collègue licencié a 32 ans, il vient juste de se marier. Voilà. Atteint d'un cancer en chimiothérapie. Il vient est atteint d'un cancer. Licencié par le fer, le chemin de fer. Par, euh, Oui, le chemin de fer. Là, ça s'appelle comment une, une société civile euh, C'est quoi C est, c est National. Non, c'est plus, c'est plus la. National. C'est pas, pas la Société nationale des chemins de fer. Non, c'est plus non. Non, non, elle c'est trois entités. Oui, euh, On appelle un groupe. Un groupe et puis en plus dirigé un par quelqu'un. Voilà, quel, voilà, dirigé par quelqu'un qui développe le transport routier à travers Keolis, tu vois. Oui, c'est oui. ignoble. Bon, eh bien, personnellement, je je je trouve que c'est il y a y a pas de conclusion oui. autre que celle-là. On va, on va ouvrir une pétition. Bon, il va falloir bien sûr avoir l'accord de, de l'intéressé. On va rapidement ouvrir une pétition parce que c'est symptomatique de ce qui est en train de se passer actuellement. C'est-à-dire que les, les, les gouvernants prétendent qu'ils ont la préoccupation de notre santé et de nos vies, mais actuellement, eh bien, on vaut moins que rien. C'est-à-dire qu'on est passé descendant de François Hollande euh, Carrément oh, ah, à la criminalisation. bien dit, son nom, hein, pas les oui. descendants. Oui. Ah, là, à la criminalisation euh, des travailleurs. Voilà. Et donc c'est, je vous dis, à la semaine prochaine, euh, Bruno, tu nous dis à la semaine prochaine. Bon, demain, ça va être un grand jour parce que il faut le dire. Hein, ça va être le jour euh, de l'ami Roger Pierre Nimaud, psychanalyste à la Place de la République. Ça va être son jour et ça va être sa fête. Même Mélenchon a promis qu'il allait participer à, à quelque chose. Paco Ibañez a promis qu'il allait jouer de la guitare à, à Barcelone. Euh, pour euh, Roger Nimot. l'ami Bruno du bar de José a promis qu'il allait euh, faire euh, des miracles à la ouais. place de la République. On ne sait pas quoi, mais on verra. Et t'as ce veulent. Il y a un sculpteur. J'ai oublié et nom. il a promis qu'il allait ériger, qu'il allait sculpter une statue pour Roger Nimot. Ça va être sa fête demain. Euh, je crains que Paris, ça va être... Euh, les gilets jaunes vont devoir s'abstenir parce qu'il ne va pas y avoir de place pour eux. Il ne va pas y avoir de place pour eux. Et Même Mélenchon a dit qu'il allait soutenir Roger Nimot. Mais il, il, il, il, son, il, meilleur ami, son meilleur ami, bien sûr, avec quand même Éric Coquerel et, et, et François Ruffin. Voilà, ben, à la semaine prochaine. Non, mais parlons pas de ces deux-là. <rire> non, parlons pas de ces deux-là. Euh, eux font que Mélenchon dise. donc ils se, ils, se, ils, ils se tiendront tranquilles. Ils ne diront pas La République, c'est moi. Hein. Euh, non, non, non, non. Demain, ça sera La République, Roger Nimot. Alors, rendez-vous avec Roger Nimot, et le docteur Marc Gaddy aussi. Oui, c'est pour ça qu'on nous appelle euh, souvent. Voilà. Roger Marc Non, Roger Gadi ou Marc Mimon, on sait ouais. que... Voilà, voilà, voilà. Roger Gadi ou Marc Mimon, enfin... Euh, ah, Roger. Vous choisissez. Vous choisissez hein. Roger. Mais en tout cas, ce n'est pas Roger Le Pen ou Marc, ah, Marc Mélenchon. Non, ça ne frappe pas. Roger Oui Conner la pas, <rire> allez, allez pour... me on coupe.